Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vais vous montrer une vidéo et nous allons comparer ça au jour du coup d'État. C'est comme si certains Guinéens ont la mémoire courte. Cette vidéo, je condamne cette vidéo. Lorsque un pays est dirigé par des irresponsables, pas des tonneaux vides. Et chaque fois, je répète, le manque d'emploi, la vie des Guinéens est devenue autre chose. Et ça devient la loi de la jungle. Regardez ce qui se passe à Conakry maintenant. Regardez. Regardez comment les bandits, en pleine journée, ils ne sont même pas inquiétés qu'au régime militaire. Regardez ce qu'ils font à nos pauvres mamans à ces pauvres dames qui sortent tôt le matin. Regardez ce que les jeunes là font. partager dans tous les groupes. C'est dommage pour notre pays. Regardez. Ce ne pas des apprentis, mais c'est des groupes de bandits organisés qui sont en train de braquer les pauvres mamans qui vont chercher les feuilles qui viennent, qui vont ravitailler les marchés. Regardez. Ils vont tirer leur porte-monnaie ils vont arracher leur argent en pleine journée aux yeux, au vu de tout le monde. C'est incroyable. Regardez, les, ils sont en train de fuir. Au départ, quand vous regardez la vidéo, quand vous regardez la vidéo, vous pensez que ce sont des apprentis. Ce pas des apprentis, mais les femmes, les vendeuses, celles qui ravitaillent les marchés de Conakry. Regardez, le jeune a pris le sac d'une dame et les deux autres, ils sont en train de lutter là-bas. Vous voyez Vous voyez J'ai vu ça. Ça se passe à Conakry. C'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Parce que rien ne va dans le pays. Hein. Je condamne. Rien ne va dans le pays. Rien du tout. Et ça, je compare ça au coup d'état de Doumbouya. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est pareil. Ceux-là, ils, ils n'ont pas tué des gens dans, euh, euh, dans la vidéo. Mais Mamadi Doumbouya est un braqueur. Il a fait la même chose le 5 septembre. C'est un braqueur. Les enfants-là ont copié Mamadi Doumbouya. C'est la loi du plus fort. Mamadi Doumbouya a été nommé. Il était au service de la nation. Il a été nommé par quelqu'un qui a fait confiance à lui. Donc, quand vous regardez l'image de ces jeunes, c'est pareil que Mamadi Doumbouya. Ce qu'ils ont fait le 5 septembre. Ce sont des braqueurs. Ils sont pareils. Que ces gens là. Voilà. Les images que je vous ai montrées. Ce sont des braqueurs. C'est pareil comme Mamadi Doumbouya. C'est pareil. Voilà. Mamadi Doumbouya pour sauver sa tête. Il a braqué le pouvoir du président Fakonde Le 5 septembre. Et nous sommes en train de vivre dans ça. Des incompétents. Le banditisme aujourd'hui, les bandits n'ont plus peur, hein? les bandits n'ont plus peur, hein? les bandits n'ont plus peur, c'est incroyable, c'est incroyable dans le pays aujourd'hui, les bandits n'ont plus peur, Mamadi Doumbouya a enseigné aux jeunes Guinéens d'être des bandits, d'être des voyous, d'être des brigands, c'est ce que Mamadi Doumbouya a enseigné. Au moment que lui et son équipe vont se flanquer au palais, on dirait qu'il n'y a pas de stade pour faire le sport. Ces pauvres mamans, chaque jour, sont en train de lutter avec des bandits chaque jour. C'est pourquoi je vous dis Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. C'est-à-dire, ces pauvres mamans qui ne préparent qu'une fois dans le jour, et c'est-à-dire par jour, elles sortent, elles vont dans les marchés reculés, chercher des feuilles. Pour venir approvisionner nos marchés. Le peu d'argent que les femmes la gagnent, les bandits vont arracher ça. Parce que c'est l'insécurité totale. Rien n'est fait. C'est la loi du plus fort. Il n'y a pas d'État. Nous sommes avec des, des bandits, des sauvages. Si vous voyez que les bandits la osent, ils savent qu'il n'y a pas d'autorité. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autorité. Donc vous-même, vous avez vu les images. Hein? Vous avez vu les images vous avez bien vu les images. C'est incroyable. En Guinée. Incroyable. Incroyable. Non, non, non, non, non. Vous qui venez d'arriver là. Ceux qui disent c'est quoi Vous avez vu ces images là hier. Ce sont des bandits qui sont en train de lutter avec les pauvres femmes. Pour arracher. Leur argent. En pleine journée. Wallah, et Mamadi doumbouya c'est pareil. Le coup d'état du 5 septembre, c'est pareil. Vous avez écouté un, un, un jeune Ivoirien qui a dit, eh, au Mali, il peut comprendre le coup d'état, et au Burkina, il peut comprendre la population était dans les rues, mais ce que Mamadi Doumbouya a fait, c'est du braquage. Et c'est pareil. C'est l'image la même. C'est du braquage que Mamadi Doumbouya a fait. Et les jeunes, c'est du braquage qu'ils sont en train de faire. C'est pareil. Il y a la galère partout, la misère partout. Les gens font ce qu'ils veulent maintenant. Ok. Toi, vois quoi Aboula et quoi là Il y a mon dén. Il page bloqué. Il bannirait. Je t'ai banni, mais je te bloque même pas. Je t'ai banni. Donc. Au lieu qu'on se pose la question. Il faut d'abord chercher à comprendre. Rappelez-vous. Depuis le temps de feu général. Là, ça n'a compté. Il y avait ça. Père à l'âme de Mbemba Bangoura. À Madina. Tu ne pouvais pas sortir de l'argent. Avant. Je ne dis pas les enfants, ceux qui viennent d'arriver maintenant. Là. Avant, demandez à Madina. Chaque jour, on tuait les gens à Madina. Entre les deux rails là-bas. Tu ne pouvais pas traverser. En pleine journée, les bandits. Mbemba Bangoura. Voici des, des têtes. Quand il, a, il était le gouverneur, il a pris ces bandits-là. Il les a donné du métier. Il y avait des escadrons, des hommes en tenue noire. Il les a rééduqués. Il les a donné de l'emploi. Et depuis lors, à Madina, ça, ça a cessé. Ça, c'était au temps de Mbemba Bangoura. Au temps de Feu général ça n'a compté. Mais regardez aujourd'hui la situation en Guinée. Chaque semaine, vous allez retrouver des corps quelque part. Il n'y a pas d'activité. Et même les Magbana, ça ne marche même pas. Le plus souvent, ces jeunes-là, c'était des apprentis Makbana. Quand il y a l'activité, ils se font de l'argent, ils donnent pour le patron. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Je vous ai dit, le pays est à terre. C'est incroyable. Donc, euh, tous ceux qui jugent l'image de ces jeunes, vous devez juger, tous ceux qui jugent l'image de ces jeunes, vous devez juger aussi Dumbuya comme un braqueur aussi, comme un bandit. L'acte de ces jeunes est pareil que l'acte de Bandit. Mamadou Doumbouya a fait pire parce que lui-même il a tué. Les jeunes, eux, ils ont pris l'argent. Si Mamadou Doumbouya avait pris les 30, 30 millions à la présidence et parti, tout ça c'était bon. La misère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on n'allait pas vivre ça. Si Mamadou Doumbouya avait seulement volé l'argent à la présidence, s'il avait volé l'argent à la présidence et parti, voilà, c'était mieux. Mais le fait de braquer et garder encore, rester dans la maison. Voilà. C'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Les pauvres mamans, des pauvres mamans, elles n'ont rien à voir. hein. Regardez, elles ne s'attendent pas. Un pays, qu'on dit un pays, un régime militaire, où les gens ne doivent même plus avoir peur des bandits. Mais regardez en pleine journée ce qui se passe. Le jeune a arraché le sac de la dame. Non, non, non, non. non. C'est incroyable. C'est incroyable. En pleine journée. Hein? En pleine journée. Voilà. Parce que c'est ce que vous n'avez pas entendre. Si ce n'est pas du braquage. Mamané Doumbouya, lui, il a tué. Il y a eu combien de morts? C'est pareil. Ces bandits-là sont comparables à Mamadou Doumbouya. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Attendez, je vais vous montrer la tête du bandit. Ça dit, Konidrayate, moi Quand j'ai vu la tête, la tête du bandit, j'ai rire ri fatigué. Vous-même, regardez la tête là. Ce n'est pas, pas la tête d'un imam. Ce n'est pas la tête d'un musicien. Ce n'est pas la tête d'un footballeur. Ce n'est pas la tête d'un vrai soldat. Ce n'est pas la tête d'un journaliste. Ce n'est pas la tête d'un commerçant. Ce n'est pas la tête même d'un apprenti de Malbana. Mais regardez la tête là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je n'en peux pas. Non mais, regardez, au moins quand tu vois le visage de quelqu'un, tu peux dire à lui il ressemble à un docteur, il ressemble à, à, un, à un médecin, il ressemble à, à un, un apprenti, il ressemble à un bon soldat. Mais regardez, maman, mettez le cœur, je rappelle, mais regardez, si ce n'est pas, si pas le visage d'un bandit, maman dit du hein si, si ce n'est pas le visage d'un bandit, on va dire quoi? Drayatala. Drayatala. Mamadi Dumbuya, quand j'ai pris la. Moi j'avais pris la photo avec Mamadi Dumbuya. Il fallait le regarder. Vous avez tous vu la photo là. Il était en forme. Mais regardez-le aujourd'hui. Ala gourou. Bassi, médicaments. Quoi? Mamadi. Il te là. Non, il m'a fait. Tu vas regarder Ibrahim, Traoré, mon, mon, mon ami Ibrahim Traoré là. Attendez, mais ben, je vais vous montrer le choco Ibrahim. Prenez Asmi Goïta, hein? Regardez le choco Ibrahim. Hein? Regarde Ibrahim, son corps brille. Regardez Ibrahim. Même quand tu vois Ibrahim, tu sens la responsabilité. Donc, tu sens que Ibrahim est responsable. Regardez, regardez comment Ibrahim est. Il y a le respect qui est là. Le respect est imposé. Regardez. Vous voyez Ibrahim. Bon. Comparativement à, à, à l'Aï m'a dit. Hein? Comparativement, Allah m'a dit. Hein? Non, la guinée encore La Guinée-Takene, monnaie le quoi. Monnaie. La Guinée-Takene monnaie. Voilà. Mm -hmm. Regardez, Ibrahim. Hein? Le respect est là. Regardez. Même le coquille -il, il a bouille. Dans le coco d'Abaya. Oh! Ah. Ah. Regardez. <rire> où il est arrêté? Ah. Ça là, où est le respect ici? Mirin Djoumaï, il a ta. Moua, baya, Hein? Ne les insultez pas. Ah. Vous-même, regardez. Hein? Ah. Et puis, et puis il, est, il, est, il est content avec ça. Pour eux, dans la cour, bah, Attendez, toi, Ibrahim, quoi là, attends, je te bannis d'abord, voilà. Dans la, dans la cour, grâce au présent Fakonde, grâce au Fama, le palais Mohamed V a été reconstruit. Toi, tu laisses le stade, hein, je n'ai à raconter, tu laisses le stade Petit souris tu laisses le stade euh, euh, 28 septembre, Coléa, tu laisses tous ces stades-là. Il y a les zones. Blue zone que le président Fakonde. Tu laisses tout ça là. C'est dans la cour du palais. Non, dire. La grêta qui a du C'est dans la cour même du palais. Toi, tu es là quand tu es en train de faire du sport. Il n'y a pas fait. Non. Non, Kurumaché. M'a dit Dumbuya. Il Ibara Ibara Regardez, c'est pas la peine. Hein, quand est en taille il est ici pour là aussi la mais à ma il est en ma Allo, désperado d'esperado, d'esperado, film, film bandi ou bandi la, effectivement équipe, bon, Allo, bandi a De, de, de, de, de, malonette. Ma la faille, nyanou. Hake, mama di, foy ti kokan, foy kokan, hake. Regarde Asmi goita. Ibrahima miria kokan. Hake, até te hake fe. Ibrem Traore, hake, a te Maluta, nyangboya, nyangboya, ou le bejuelal, fari koka. Hein? Mama di, Ifari ma fene, Comment ça Toi, tu dois être l'un des hommes les plus heureux. Mais tu sais, le mal, tout ce que tu fais, ça te travaille. Et là, c'est Tu l'as invité à ton investiture, soi-disant investiture. Tu l'as invité. Aujourd'hui, tes relations avec lui, c'est comment À chaque fois que tu penses à ça, tu sens que tu es traite. Les jeunes de l'Axe qui ont applaudi pour toi, qui ont dansé. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller sur l'Axe. Tout ça, ça te travaille la tête. Des gens que toi, tu étais leur subordonné hier. Grand, grand. Aujourd'hui, tu es en train de les humilier. Tu as ça dans ta tête. Tu n'arrives pas à dormir. Maman dit. Où les pays coca. Tu es obligé de prendre autre chose. Tu es obligé de prendre autre chose. Donc, franchement. Franchement. Regardez. C'est dommage. Mettez le cœur. Vous allez vous fatiguer. Donc, euh, la manifestation reste maintenue. Comme les bandits ne veulent pas écouter, il n'y a pas de problème. Mamadi Doumbouya. C'est grâce au président Alpha Condé. Sinon, il était un simple lacoudou. Même colonel, là, c'est grâce au président Alpha Condé qui a donné ses titre. Capitaine, quoi, quoi. Jusque colonel. C'est grâce au président Alpha Condé. Président de la République. Chef suprême de l'armée. Donc, Mraou le dit. Il te fausse les Tu ne peux rien nous dire. Sauf les ingrats t'accompagnent. Quand je vois aujourd'hui des gens qui se qui qui, qui se disent qu'elles elles sont devenues conseillères, al C'est pourquoi je dis à certaines personnes, asseyez-vous. Vous avez fait combien de mal aux gens d'abord avant de dire aujourd'hui, parce que vous êtes victime de quelque chose pour dire ah et le mal c'est pas bon et que à la face ceci cela. Mais asseyez-vous, mettez en cause. Combien vous avez fait combien de mal aux autres Vous avez fait combien de mal aux autres J'aime les n'alo là quand ils viennent insulter là c'est ce que j'aime là je les bannis sur ma page c'est pourquoi je vous ai dit vous allez signaler vous allez tout faire Facebook ne peut jamais fermer moi ma page voilà donc vous qui avez fait assez de mal aux autres ici assez de mal c'est vous, qui, vous euh, qui êtes devenu aujourd'hui des donneurs de leçons il faut te poser la question moi aussi j'ai fait comme j'ai fait combien de mal aux autres le mal n'est pas bon. J'ai fait comme de mal aux autres. Et quand tu vas, quand tu auras la réponse, ça va t'aider à ne plus faire le mal. Et même ton entourage, tu vas les conseiller. Donc, euh, franchement, je vais dire un petit mot. Parce que moi, je vous ai dit, je ne suis pas blogueur. Histoire des artistes, histoire de famille, vie privée des gens, je n'ai pas le temps pour ça. Mais franchement, c'est dommage. Blogueur, blogueuses guinéennes. Ça dit, nous, les critiques qu'on fait là, moi je vous ai dit, j'ai tellement des photos, des photos, des membres du gouvernement là, que moi, Damaro, si je mets sur Facebook ici là, ça va faire trop de dégâts. Mais mon éducation ne me permet pas d'exposer ces gens là. Moi, Damaro, mon éducation ne me permet pas de le faire. J'ai obtenu des photos venant des membres du gouvernement et j'ai dit à ces filles-là, j'ai dit, vous pensez que vous êtes en train de vous venger Non. Ça, ça va se retourner contre vous. Hier, vous avez vu, euh, c'est comme le gars avec qui moi j'habitais. Il y a longtemps, tous ceux qui avaient suivi, quand j'avais dit qu'ils ont attaqué chez moi, tout le monde m'a dit, il faut quitter. Ça faisait trois mois, j'avais quitté. Mais vous avez vu quand le gars est quitté en Guinée, il est venu. L'acte qu'il a posé. Mais la suite aujourd'hui, c'est lui qui est dans le regret. Toute la communauté lui rejette aujourd'hui. L'acte que tu as fait à Damaro C'est pareil. Moi, j'ai dit à ces filles-là, vous allez, vous allez pouvoir vous venger, mais ça va se retourner contre vous. Vous allez avoir de sérieux problèmes. J'ai tous ces données. Mais un jour, malgré que je critique ce gouvernement, un, je ne vais pas, si j'étais quelqu'un mal intentionné, je pouvais influencer sur eux, me faire de l'argent, comme le bar café de Graci le font. Moi, Damaro Bilay, je pouvais me faire des milliards, des ministres comme des directeurs. Je pouvais prendre ça, les envoyer, si tu ne me donnes pas ça. Mais je vais le faire. L'argent, là, ça va me servir à quoi Haram Aram, je préfère qu'on me donne. Je demande, je dis donnez-moi. Tu me donnes. Mais pour dire que ce que les filles m'ont envoyé, moi Damaro, je vais utiliser ça pour faire du mal, pour humilier. Parce que je suis opposé au CNRD, aux membres du CNRD. Je vais exposer leurs images. Je ne le ferai pas. Mais franchement, certains blogueurs, blogueuses, arrêtez à un moment donné. Insultez-vous entre vous. Ici aux États-Unis, nous on fait Uber. Chaque jour, on insulte. Chaque jour, ça c'est bonjour pour nous ici aux États-Unis. On ne frappe pas quelqu'un qui a insulté ici. On va te dire il faut rendre pour toi. Ça c'est Dieu qui fait le reste. Pour un jour-là, faites l'injure comme vous voulez. Mais jusqu'à aller prendre les images des papas des gens, leurs mamans. Tu n'as rien à voir dedans. Insultez entre vous. Parlez de votre incapacité. Toi, tu n'as pas construit. Toi, tu n'as rien. Parlez de ça. Mais enlevez vos parents dedans. Moi je. je C'est pourquoi je ne parle même pas de la maman de Doumbouya. La femme de Bala. La femme de Amara. La femme de Idi Amin, ça ne me regarde pas. C'est eux les acteurs. Quand vous regardez, j'ai tellement d'infos sur eux. La femme de Idi Amin est venue ici. Je suis au courant de tout, toutes les informations sur la famille de Amara au Canada. De Bala. Mais je ne vais pas parler de ces gens-là. Parce que ces femmes-là n'ont rien à voir dedans. Mais vous les blogueuses, pardonnez, arrêtez. Au bout Mais arrêtez. Ce qui est arrivé à la fille, franchement, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On fait tous des bêtises. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir collaborer avec des bonnes personnes. Leur famille d'abord. Il n'a pas la Arafami Rafa il vient de quelle famille Il a reçu quelle éducation Il a la Arafami Rafa en même temps. Souvent, quand on, dit on épouse la famille des gens, c'est ça, l'éducation des gens. Mais regardez aujourd'hui, vous on va du côté de la Côte d'Ivoire. Vous prenez les blogueuses là-bas. Elles sont devenues des commerçantes aujourd'hui. Elles se font beaucoup d'argent. Elles font des publicités. Mais regardez en Guinée. Si c'est pas... Ada Condé euh, ou on tire chapeau. Et l'autre tiktokuse... Euh, euh, j'oublie son nom là. Elle aussi... Elle est bien qu'elle est journaliste. Donc... Mais pour nous là... Le groupe là... <rire> si euh, quand tu viens exposer le CNRD... Ou dire autre chose... Eux, ils ne peuvent pas faire ça. C'est insulter papa, maman des gens, venir raconter des, des conneries. Hein? Donc, toi, Badman Job qui parle, va travailler. Moi, je viens de mon boulot. Je t'avais bloqué sur l'autre page. Heureusement, je viens de te voir ici. Je te bannis ici encore. Moi, ce n'est pas ton père qui paye ma facture ici. Mes téléphones, ce n'est pas ton père qui paye, ni toi. Je n'ai jamais appelé pour des cotisations ici. Oh, aidez Damaro. Je vous ai dit, malgré vos bêtises ici. Oh, Damaro n'a pas de maison. Vous savez combien de bonnes personnes, malgré votre cinéma, là. Moi, m'ont appelé. Si moi, Damaro, j'étais malhonnête là, je pouvais raqueter l'argent des gens. Mais j'ai dit, mais de quoi vous parlez Je dis, il y a trois mois, moi, j'ai quitté là-bas. Le gars, c'était sa mise à scène. Il vient prendre le reste de tes trucs. C'est ce que je t'ai allé chercher. Il filme ça. Et la même personne, moi, me devait deux valises en en partant en Afrique. Donc, j'ai dit, ce que Dieu sait, c'est bon. Donc, et nous vivons aux États-Unis ici. Chacun, ceux qui voient Damaro, ils savent qui est Damaro. Ils voient Damaro dans quel état. Donc, si vous, vous n'avez de conneries, rien à dire. D'ailleurs, attends d'abord, il ne faut pas que j'oublie. Je te bannis d'abord encore, va créer un autre compte, tu vas venir. Parce que je vous ai dit ici. Voilà. Donc, non, c'est Duba, hein, il faut souvent répondre, on dit à chaque comportement du mouton, nouveau réaction du berger, c'est comme ça. Parce que c'est des idiots. Je les bloque sur l'autre page, mais il vient toujours, il veut écouter. C'est parce que je suis important qu'il est toujours là. Donc le comportement de ces filles-là, ça doit cesser. Ça dit affaire de groupe, groupe-là. C'est ça le gros problème. Moi, heureusement, au début, quand on était en groupe, on dit combat même pour... Voilà le blogueur pour RPG. <rire> problème que j'ai eu dans ça. C'est pourquoi j'ai dit Dieu merci à l'heure-là. Je dors quand je veux. Je sors pour aller au travail quand je veux. Je parle avec qui je veux. Je réponds qui je veux. Mais affaire de groupe, il n'y a rien d'autre que jalousie. Si vous êtes dans le groupe, c'est comme vous êtes marié à un seul homme. Les femmes, vous êtes trois ou quatre. Affaire de groupe, c'est comme ça. C'est comme si vous êtes marié à une même personne. Et maintenant, rivalité, jalousie. N'affiguait. Vous êtes ensemble. Ce que vous ne vous êtes pas dit, c'est après maintenant, ils vont aller dire. Oh, lui, il est comme ça. Il est comme ça. Nanani nanana. Affaire de groupe. Surtout les blogueuses et blogueurs guinéens, c'est ça, n'affiguait. Moi, ça va, ça va maintenant. Pour dire je vais rester au téléphone. Blogueur, blogueuse, on va parler et va l'attendre. Non, non, non, non, non. Et ils vont t'enregistrer. Ils vont t'enregistrer. C'est ça le problème. Et la dernière fois, j'avais vu la vidéo de la petite Ada Condé Et elle avait parfaitement raison. Aujourd'hui, quand on dit à une personne, oh, blogueur, hey, les gens même ont peur. Souvent, je parle mal à des gens, même s'ils veulent me donner des offres. D'ailleurs, il ne faut pas m'enregistrer. Je dis, d'ailleurs, même ne me parle plus. C'est que tu as envie de dire à Damaro là. Garde pour toi. Parce que je ne t'ai pas demandé. Ou bien tu penses que c'est de l'argent que moi je fais dedans. L'info là. C'est parce que tu en as marre. Ce que je fais c'est pareil. Toi tu ne peux pas parler. Moi je mets ma vie en danger. Mais hein, quand elle vient. Ah Damaro. Il ne faut pas m'enregistrer. Je dis si tu n'as pas confiance à Damaro. Ne m'appelle plus. Moi c'est comme ça. Mais hein, le comportement des blogueurs. Blogueuses guinéennes là. Arrêtez. D'autres ne font rien. Ils ne vivent. Du dos des autres. Ils ne font rien du tout. Rien du tout. Pas de boulot, rien. Ils veulent être malins, malignes. Sur le dos des autres. Arrêtez ça. Travaillez. Faites du sérieux. Faites du sérieux. Au lieu d'être là à détruire la vie des gens. À détruire la vie des gens. Franchement, je suis dépassé. Parce que, après tout, on dira que ce sont les Guinéens. On dira que c'est les Guinéens. Des Guinéennes, l'image, si c'était des bonnes choses, hein? Si c'était des bonnes choses, voilà, on allait dire ah, le Guinéen là, c'est un bon footballeur. Le Guinéen, c'est un bon danseur. Le Guinéen là, c'est un bon blogueur. Moi, Damaro, des fois je croise des gens dans la ville de Philadelphie, des Ivoiriens, des Maliens, des Béninois. Il dit c'est toi. Qui fait des vidéos là sur ma Guinée d'abord là. Oh. Ah, il dit, je... Bon, moi, personne ne m'a vu pour m'insulter. Ils m'ont toujours apprécié. Mais si j'étais là, comme je vous ai dit, les images de ces cadres que moi j'ai, un, je ne les ai jamais appelés pour dire, j'ai ça de vous. J'ai d'abord calmé la situation. J'ai dit, moi, je ne peux que les critiquer jusqu'à ce qu'ils changent. Mais je ne vais pas prendre leurs images, mettre sur Facebook ici, parce que je suis contre le CNRD. Ce qui est là, là c'est juste un temps. Mamadi Doumbouya va passer. Et ces hommes-là vont rester. La Guinée va rester. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui. Donc, à un moment donné, à la baisse, changez un peu. Ou en débat, ou un comportement. C'est-à-dire, ces plans de détruire vos amis, ou un débat, C'est honteux pour l'image même. Benira Doro. Yafala me gibe. A ma gélifoto sa. A djirabadjira. A hui tongo. O yagi narabade. Mereu hui fe. Prenez les voix des gens. Enregistrez les gens. Oumu yagi ma oufa. Oumu yagi ma. Mereu A confié ma. Vous enregistrez ces gens là. Oumu yagi ma. Omanou Vous prenez ça. Eh, eh, Sende na nira Ni Kanamane, Ni Kanamane. Ofanga yagi sonon quoi. la Oyagi, oyagi. a Moi je vous ai dit, je vous promets Le jour à venir. Moi ma Noura ma fem ou moudouna Peut-être do ma fany. Ma bang Ma woto Noura khonoma nanana Maranagan naba Noura khonoma nanana Mais je ne vais pas venir Bore babana c'est ce ma baba yira Hier Qu'est-ce que le pa Qu'est-ce que Dumbouya est-ce que baba, baba a fait ça? Est-ce que quelqu'un a mis ça? Pour dire son papa avait quelque chose? Non! Donc arrêtez ça à un moment donné. Au papa, leurs parents n'ont rien à voir. Quand un enfant a 18 ans, il est indépendant. Il est responsable de ses faits. Ses parents n'ont rien à voir dedans. 18 ans, c'est fini. Soit tu dire il a été mal éduqué. Mais ça n'a rien à voir avec ses parents. Donc, au et et a fait ça dans des futilités. Il a dit, <Gefühl> parce que au tour, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a il a dit, il c'est dit, il qui a dit, où est Baba photo sa Facebook Où est Nga photo sa Facebook Où est Yagi Où est Yagi Je suis un fichier. Je suis Ma son ma, Où Je vis. un fichier. Je suis obore fichier. Je suis un fichier. Je suis un fichier. fa suis un fichier. Je suis un fichier. Des bêtises. un fichier. Je suis un fichier. Ou photo Tongombe Ou un gars, Ou a fait faille Il m'a fait faille yoraba. Il m'a cessé en yoraba. Oya a son nom. Blogueur, blogueuse là. Oyagi. Voilà. Et voilà, tantôt. Nous avons la politique, nest hantina Même de maman de, derrière, je de Dumbuya. Je connais tous ces gens là. Ma limite, je suis à Coulon. Je suis à Moi, Dumbuya, un Mamadi Je nous devons traiter mon bandit parce qu'on ne la barre. Donc les membres, donc moi je connais mes limites parce que demain demain je peux me retrouver en face avec ces gens-là. Mais wayandeena il n'a pas, akaymudiya ma fe feo feandeena il n'a pas, ma fe Donc ça aussi il faut, il faut réfléchir avant de commettre vos bêtises là. On a est là bas avec. Parce que ça va vous rattraper demain. Ça va vous rattraper demain. Hein? Moi, j'ai dit, hein, tous mes propos, j'assume. Donc, c'est pourquoi je limite les dégâts. Sinon, fais ne Non, il faut que Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tous.